un premier sujet qui va être un retour d'expérience sur la mise en production de Pégase en phase pilote. Alors donc on a Michel qui fait une petite introduction puis on va suivre avec deux collègues de la DEF de l'Université de Côte d'Azur, la Direction des études et de la formation avec Pascal Crémoux qui est le directeur et son adjointe Julie Labrune. Voilà Michel je laisse la parole. Merci bonjour tout le monde donc je vais essayer de faire une introduction pas, pas trop longue pour ce retour d'expérience de Nice, enfin Université de Côte d'Azur, et leur laisser le temps de, de présenter ce retour d'expérience. Ce que je vais vous dire, c'est quand même quelques messages. D'abord que nous sommes au niveau du projet dans une étape qui est charnière, charnière pour plusieurs, pour plusieurs raisons. D'abord, puisque depuis cette année, trois établissements sont en production sur la totalité de leur formation, donc production totale. Il s'agit de l'INUC, du MNHN et de l'IEP Grenoble. Bon, ça, ça se passe normalement, comme dans un projet, comme avec les, les premiers déploiements. Donc, il y a des choses qui se passent bien, puis des choses qui sont un peu plus compliquées. Mais en, en tout cas, on, on, on résout tous les problèmes au fur, au fur et à mesure. Et là, maintenant, ça, ça fonctionne quasiment normalement. Je vous dire aussi qu'on est dans une étape charnière parce qu'on bascule dans un mode qui n'existe pas actuellement pour les solutions SI de l'ESR, c'est-à-dire une co-administration pour l'exploitation de Pégase. Et vous dire que là aussi, il euh, bah, y a des choses qui avancent. On arrive à, à trouver des, des établissements qui veulent bien participer à cette co-administration, mais que ça prend euh, un petit peu plus de temps que prévu. Et, et Xavier, qui est, qui est là et qui s'occupe de ça, pourra en parler avec vous pendant, euh, pendant ces, ces journées. Troisième euh, point charnière, c'est que bah, le contexte actuel fait que euh, période sanitaire, difficulté à se coordonner, euh, long mois où il y a peu de facilité pour se retrouver en présentiel et faire de la conception en présentiel. Plus la fin de, de l'équipe de Grenoble, difficulté de recrutement, ça, on en a beaucoup parlé, enfin vous en avez beaucoup parlé hier, euh, bah tous ces éléments font qu'il y a forcément quelques retards dans, des, dans les développements, hein. euh, des fonctionnalités, alors c'est pas rédhibitoire, hein, c'est classique pour un projet de cette taille là, reste que jusqu'à maintenant on n'avait pas de retard, maintenant on, on commence à avoir un certain nombre de retards. Euh, un petit point quand même depuis le début du projet, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait ça en tête depuis le temps. Euh, donc ça a démarré officiellement en 2017, hein, en avril 2017, 1er avril. Il euh, y a eu une première grosse phase de recrutement des équipes, puisque la première équipe est arrivée en, en décembre, enfin quasiment en décembre, en septembre-octobre 2017, mais elle a commencé à travailler en décembre, puis ensuite une deuxième équipe en janvier 2018, puis une troisième, puis une quatrième. Ensuite, comme on avait plusieurs équipes, on a basculé sur un mode d'agilité à l'échelle. Donc c'était un nouveau changement. Donc là, c'était une période 2019 où ça fonctionnait fin 2018, début 2019, à peu près normalement. Euh, bon, ben, le Mode distanciel à partir de mars 2020. Malgré ça, des pilotes P1, dont Nice, en production sur une partie pour tester. Euh, mise en production des trois établissements INU KMNHN, la et Grenoble... En avril, fin mars avril 2021, fin de l'équipe de Grenoble euh, cet été, on espère le démarrage de l'équipe de Marseille avec tous les personnels euh, début 2022 et le début de l'exploitation. vous voyez qu'en gros, on a rarement été en mode de fonctionnement de normal et on a eu un, un certain nombre de changements. Donc j'avais prévu une, une diapo où il y avait plusieurs questions sur la, sur la co-construction où on en était. Donc c'est des questions qui ont été posées au dernier comité de pilotage. Alors plutôt que d'essayer de les regarder, je vous laisse les regarder, puis on pourra échanger avec vous aussi, si vous le souhaitez euh, après. Euh, je voudrais revenir sur deux, euh, deux choses que j'ai entendues hier, hier en fin d'après-midi. Alors pas sur, pas sur l'estrade, mais plutôt dans, la, plutôt dans la salle. À un moment donné, il a été question de, de référentiel de la DINUM sur les grilles de rémunération. Euh, pour essayer de trouver des solutions pour, pour recruter les personnels. Alors ce pas ça qui m'a perturbé, c'est les, les, les échos que j'ai eu dans la salle sur ah, « oui, mais c'est bien beau ça, mais de toute façon on n'a pas les moyens. » Alors ce n'est pas tout à, totalement vrai, ça. ce qui me perturbe, c'est que dans un projet comme PCSchool Pégase, où on prend en charge au niveau du projet la totalité des flux financiers, donc les salaires chargés, environnés, ben même là c'est pas possible, ou très difficilement possible, d'utiliser ces grilles. Alors vous allez me dire « Oui, ok, mais... » À côté, il y a des gens qui vont gagner moins, donc ça va introduire des, euh, des distorsions. Le problème, c'est que si on attend que tout le problème de la rémunération, de la fonction publique, soit réglé pour essayer d'avancer, on n'avancera pas. Il y a un deuxième élément qui m'a perturbé aussi, peut-être encore plus, c'est toutes les réactions qu'il y a eu, euh, sur. je crois que c'était sur les, sur les projets, sur les appels à projets. Euh, c'était de dire, ouais, mais ça va être la fin des DSI. Bon, il y a eu une réaction de Médic Salah, je ne sais pas s'il est là qui était de dire que ce n'était pas du tout le, le but. Hein. Mais par contre, dans un projet comme, comme PCSCO, alors je ne vais pas revenir sur la co-construction, mais je vais juste parler de la co-administration co et de l'exploitation. Euh, on a lancé un appel à volontaires, à tous les niveaux, pour que les établissements participent activement à l'exploitation de la solution Pégase. Alors on cherchait effectivement un très grand nombre de personnels, hein. quatre administrateurs système et quatre personnels métiers. Donc là, c'était vraiment pour utiliser les compétences qui sont dans le SR, pérenniser ces compétences au sein de l'ESR, donc quelque part pour essayer de faire en sorte que les DSI continuent à fonctionner, soient visibles et fonctionnent bien. Je pourrais discuter avec Xavier, mais ça a quand même été une galère pour avoir des candidats. Au final, on a un établissement ferme qui va pouvoir démarrer au 15 Novembre, c'est université de Clermont-Ferrand. On a une no un autre établissement, Bordeaux, qui pourra peut-être commencer à, à, à fonctionner. Et puis c'est tout. On a eu des pistes hein, avec Saclay, on a eu des pistes avec Lorraine, mais avouez que ça fait quand même pas beaucoup. Alors du coup, je, je, je me pose des questions quand vous dites on souhaite pérenniser et on souhaite euh, conserver les DSI et ne pas voir disparaître les DSI. Mais en même temps, quand il y a des projets nationaux, où on pourrait avoir de la visibilité au niveau des DSI, ben, il ne se passe pas grand-chose. Alors j'espère que la conclusion que je dis, c'est qu'on a besoin de votre participation, alors on n'est pas dans la galère non plus, hein, mais on a besoin de votre participation, puisque l'idée c'est bien de construire cette solution de scolarité pour les établissements, c'est-à-dire pour vous, mais par vous, c'est-à-dire avec vous. Vous participiez à cette construction. Euh, donc s'il y a des volontaires, vous avez le directeur de l'AMU, vous avez la directrice de cocktail, qui est dans la salle, Véronique Jossot, Stéphane Athanas, je ne le vois pas, mais il doit être par là. Il est là, en face. Donc si vous êtes volontaire pour participer à ce projet, je suis sûr qu'ils sont prêts à vous signer une mise à disposition, un détachement, un contrat, ce que vous voulez. Donc en fait, on a vraiment besoin de votre, de votre participation à, tout, à tous les niveaux, euh, et c'est vraiment important. Bon, après on fonctionne, hein, on continue à produire des fonctionnalités, certes un petit peu moins que... Ce l'on avait prévu mais on continue on fera peut-être appel à de la prestation hein. euh, on pourra peut-être appel à de la prestation pour du développement et on fera peut-être appel à de la prestation pour l'exploitation après c'est dommage parce que c'est pas du tout dans l'esprit et là pour le coup si on est amené à ça va faire plaisir aux, aux... aux établissements privés je ne les vois pas trop mais qui étaient ici euh, mais on glisse effectivement vers quelque chose où les DSI sont de moins en moins impliqués Bon, par contre, il y a toujours, et c'est assez plutôt positif, un très grand intérêt pour, pour Pégase. Donc là, vous voyez les établissements de la vague 2022, les établissements P1 et P2, plus des établissements de la vague 22 qui avaient déjà décidé de démarrer plus tard. Et puis, vous avez les candidats en violet pour la vague 2023-2024, et ceux qui, se sont, enfin, qui ont indiqué qu'ils allaient candidater avant la fin du mois, en tout cas de manière presque sûre, en, en, en Italie. Vous voyez que ça fait beaucoup d'établissements. De toute façon, on ne pourra pas déployer plus de 25 établissements parce qu'il faut vous accompagner correctement, donc il y, aura, il y aura forcément des choix à faire. Mais en tout cas ça montre qu'il euh, y a de plus en plus d'intérêt dans la solution Pégase et ça c'est déjà bien. Mais je, je voudrais qu'en termes de mutualisation, ça ne soit pas que de l'intérêt pour utiliser la solution, que ce soit aussi de l'intérêt pour construire la solution et que ça ne soit pas en termes de mutualisation juste « je veux utiliser et puis c'est les autres qui vont construire ». Voilà, merci, je vais laisser la parole à, à, à Nice. Merci Michel pour cette introduction, donc euh, Université Côte d'Azur et en effet on s'est euh, positionné comme, euh, comme étant euh, site pilote dès le début du projet parce que c'est quelque chose qui, bah, qui un, nous intéressait, nous tenait à cœur. et c'est vrai qu'Apogée, malgré tous les services qu'il rend, qu'il a rendus et qu'il continue à rendre, hein, je, je, c'était vraiment pas pour se débarrasser de l'outil, euh, on voyait sur le terrain que de toute façon... on.. C'est une expression qui revient régulièrement au niveau des équipes, on tordait l'outil pour arriver à notre finalité. Donc j'ai envie de dire, c'est euh, naturellement qu'on on a voulu s'intégrer dans, dans le projet Pégase euh, le plus rapidement possible, dans le projet pc -School, pardon et, et sur l'outil Pégase le, le plus rapidement possible. Donc, euh, quelques chiffres au niveau du, du contexte de l'Université Côte d'Azur. Euh, alors, 35 000 étudiants, on va plutôt parler de 35 000 apprenants en tout, parce que c'est tout compris, euh, y compris les, les, les inscrits sur les diplômes d'université, les diplômes d'établissement, etc. À peu près 4 000 agents, euh, dont 160 agents de scolarité à former sur Pégase. Parce que l'Université Côte d'Azur est répartie sur plusieurs sites géographiques, avec 15, 14, 15, euh, sites, 14 euh, sites de scolarité. Euh, puisqu'il faut rendre ce service là aux étudiants et au public donc on est obligé d'être en proximité donc ça fait énormément d'agents à former derrière pour, euh, pour le changement d'outils mais bon on a l'habitude sur ça c'est pas un souci. Euh, environ 300 diplômes, 49 mentions de master, 150 parcours en tout euh, que ce soit au niveau de la licence et au niveau de, de, de, de tous les masters et tous les diplômes d'ingénieurs etc. Euh, 34 mentions de licence, 27 licences professionnelles, 6 écoles doctorales Environ 20% d'étudiants internationaux, 60 formations à l'international, 21 composantes en tout. Donc, vous voyez que c'est pas un petit établissement qu'on passe sur euh, sur euh, sur Pégase, qu'on ch qu change de système d'information, qu'il y a un système d'information central, j'ai envie de dire, sur le sur l'utilisation, sur enfin, ce qui, qui est vraiment connecté à l'ensemble des autres outils. Hein. C'est pas c'est pas on, chante, on, chante, on change juste le, le, le lecteur de mail, quoi. Euh, donc le, service, le système d'information actuel, donc c'est Apogée, ça je vous l'ai déjà dit et avec les connecteurs principaux donc que sont euh, les outils qu'on utilise, que ce soit OZ, Synapse, ADE pour le, les logiciels euh, d'emploi du temps, Moodle pour, les, pour, les, pour la diffusion des enseignements en ligne ou l'accès en ligne euh, par, par les étudiants, ADOOM pour les écoles doctorales, AllumeForce pour tout ce qui est euh, ancien, ancien étudiants à, à l'université, eCandidat euh, et Parcoursup. Pour les, pour les candidatures, études en France pour les candidatures des étudiants étrangers, aglaé pour le lien avec le Crous et j'en passe. Donc l'historique, euh, depuis 2018, donc, on a intégré le projet en tant que pilote 1, avec les, avec les autres pilotes évidemment, euh, et on a continué l'aventure évidemment en 2019 et en 2020 euh, en pilote 2. Alors on a en pilote 1, on a commencé vraiment sur un petit périmètre, sur euh, une dizaine de, de diplômes d'établissement, vraiment pour tester l'outil. On ne l'a vraiment pas mis en production parce que mise en production ça veut dire tester tous les connecteurs avec tous les tous les autres outils que, que, que j'ai listé. Donc là c'était vraiment on appréhende l'outil sachant que en 2018 Pégase n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est à dire qu'on n'avait pas encore énormément de fonctionnalités, on pouvait, on pouvait inscrire un étudiant et puis, et puis c'était tout. Euh, donc ensuite on a continué. En 2019 il y a eu tout ce qui était reprise de données et Là, on s'est rendu compte que finalement, les diplômes d'établissement qu'on avait choisis, il y avait énormément d'étudiants internationaux et euh, sur les reprises de données, ça posait pas mal de problèmes. Et du coup, ça c'était... Et ça, j'en remercie Michel et l'équipe écoles notamment, il y a énormément d'interactions avec les équipes sur les corrections de bugs, sur des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues, etc. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Les étudiants étrangers, ben, forcément, il y a un indicatif international. Ben, ça ne rentrait pas. Voilà, il manquait juste trois ou quatre caractères, enfin trois ou quatre codes alpha pour pouvoir faire entrer l'indicatif international du numéro de téléphone. Euh, ensuite, on a changé de braquet à partir de février 2021, où on a lancé officiellement le pro. Le, on, est, on est parti officiellement en mode projet en interne à l'établissement, donc avec le recrutement de, de Julie Labrudy, mon adjointe maintenant. Euh, sur ce projet-là, donc il travaille à 80% de son temps de travail sur ce projet-là, sur la mise en place de, de Pegasus en interne à, à, à, à l'établissement, Université Côte d'Azur. Et euh, ben voilà, ensuite en mars 2021, lancement des cycles de formation à distance, des rencontres avec PCSchool, alors on a noté les dernières en date, euh, mais euh, on, on, les fait, on, on les rencontre régulièrement, que ce soit en visio, par téléphone ou en présentiel, quand c'est possible, évidemment la période Covid n'a pas facilité les choses. Et euh, depuis septembre 2021, euh, on a recruté en plus deux équivalents de temps plein pour modéliser toute l'offre de formation sur Pégase, euh, toute l'offre de formation qu'on a sur Apogé actuellement. On va la transcrire sur, sur Pégase. Là, on ne fait pas de la reprise de données. Parce que, euh, bah parce que, déjà, ce n'est pas forcément offert comme outil, et ce n'est pas forcément non plus j'ai envie de dire, la, la structuration de l'offre de formation sur Apogée n'est pas forcément compatible avec celle de Pégase. Voilà, il y a des éléments qui n'existent pas forcément, et il y a surtout des possibilités offertes par Pégase qui n'existent pas sur Apogée, donc autant les exploiter dès le, dé, dès le démarrage et dès le départ. Avec qui était comme objectif initial une mise en production 100% Pégase euh, à l'Université Côte d'Azur. Pour la rentrée 2022, en septembre 2022, donc ça veut dire qu'il fallait que tout soit calé pour au plus tard juin 2022. Sauf que, ben voilà, comme disait Michel tout à l'heure, euh, des retards qui ont été pris au niveau de PCSchool, qui sont tout à fait compréhensibles. Donc l'objectif a été revu et on partirait maintenant plutôt sur la rentrée de septembre 2023, ce qui, à la fois pour PCSchool, je suppose, vous laisse un peu plus respirer pour nous aussi et pour les équipes sur le terrain aussi parce que vous avez vu qu'il y a énormément de choses à faire et également euh, je, je vois mon, mon DSI qui est là-bas <rire> au niveau de, de la direction des systèmes d'information. Ça laisse le temps aussi de continuer à faire les tests, de faire des reprises de données, etc. etc. Julie, je te laisse poursuivre. Alors on a découpé le projet en trois temps, 2018 à 2020, identification des formations concernées, c'est ce que Pascal Crémou vous expliquait. Les diplômes d'établissement, on a identifié l'application les, les, de l'écosystème applicatif local et on a défini les périmètres de RDD. Deuxième temps, donc 2021, c'était mon recrutement, recrutement d'un chef de projet, mise en place de l'organisation du projet, de manière assez classique, avec une constitution d'une équipe, la mise en place d'instances de pilotage, euh, l'analyse des risques, un macro, un micro planning, un plan de com euh, et puis euh, tout un plan de démonstration et de formation en interne. Et le troisième temps, c'est celui qu'on est en train de vivre Donc avec le recrutement de deux ETP euh, pour un an qui, qui modélise toute l'offre de formation. On va attaquer les RDD euh, administratives sur les notes et les résultats, euh, la formation des 160 agents, le paramétrage de tout le référentiel et comme on l'a expliqué, la mise en production pour 23-24. Alors, comment on fait ça Avec une équipe de 77 personnes. Euh, vous voyez donc à l'écran, tout en haut, la direction de la DEF, le chef de projet, donc euh, sur la, la, petite bulle, la, la petite bulle à gauche, les référents fonctionnels, les référents techniques DSI, les référents PCSchool, qui sont vraiment à part entière membres de notre équipe avec qui on, on travaille quotidiennement les responsables scolarité et les référents scolarité qu'ils ont identifiés dans chaque composante, donc 14 campus, 14 responsables de scolarité, et à chaque fois un ou deux référents par campus qui sont les personnes avec qui je communique de manière privilégiée parce que je ne peux pas communiquer avec 160 agents de la même manière qu'avec une équipe de 77 personnes qui est déjà assez conséquente. On a aussi les project managers qui sont dedans, donc ça c'est plutôt pour la partie... Pédagogique. Et donc vous voyez, cette équipe, elle est menée par des instances décisionnelles. Donc la petite bulle que vous voyez tout en haut, qui est l'instance COPROGE 1, Comité de Projet 1, qui est l'instance décisionnelle la plus haute, dans laquelle nous avons notre DGS, notre directeur DSI, Pascal Crémoux, et notre VP formation, et moi-même. Donc c'est dans cette bulle-là que nous nous réunissons tous les mois et où on prend les grandes décisions, comme ben, ça peut être les recrutements ou les décisions de décalage d'un an. Par exemple, c'est dans cette instance. Euh, les, la petite bulle qui est à gauche, donc c'est les, les autres instances, mais cette fois-ci de coordination et de suivi de projet. Donc euh, le coproche 2 euh, qui se réunit deux fois par mois et le coproche 3 qui se réunit une fois par mois. Le coproche 2 concerne euh, l'ensemble des référents fonctionnels et techniques. Donc on est une dizaine à peu près, et on parle vraiment des problématiques techniques, des tests qu'on a pu tous effectuer de notre côté, qu'est-ce qu'on peut amener comme réponse. Et le coproche 3 englobe l'ensemble de l'équipe avec les responsables de scolarité et les référents dans les scolarités. Donc là, c'est vraiment des questions plus terrain, vraiment sur, qui concernent beaucoup les inscriptions, les notes notamment, et ça peut aussi concerner l'édition des diplômes. Et donc, euh, on, on communique de manière collaborative grâce à Teams, donc qui est notre espace euh, documentaire, et puis notre espace de communication. Donc, on a une équipe Teams avec différents canaux ensuite, qui est découpée, donc euh, par composantes. Euh, voilà, donc, euh, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail des portails, des composantes, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais euh, voilà. Bon, je, on est à votre disposition en tout cas pour vous montrer la manière dont on a découpé tout ça. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Euh, donc nous, on est complètement impliqués dans la co-construction de Pégase avec l'équipe PC School. On participe toujours aux démonstrations, donc toutes les trois semaines aux démonstrations de Sprint, tous les trois mois aux démonstrations des nouvelles versions de Pégase. On participe aux ateliers fonctionnels du jeudi matin dans lesquels on nous écoute et on, on, on écrit en fait nos, nos besoins, hein, on identifie nos besoins, on essaye de les faire prioriser. Euh, le forum de discussion aussi qui rassemble l'ensemble de la communauté, donc tous les établissements qui sont dans le projet Pégase, euh, les formations en visio euh, à cause du Covid euh, pour l'instant, et on partage les replays en interne et les transferts de compétences pour les agents qui sont déjà formés à l'université Côte d'Azur et qui auraient besoin de connaître les dernières fonctionnalités qui sont livrées tous les trois mois avec l'outil. Euh, Un petit bilan à la mi-octobre. Donc, ben, relation avec PCSchool, c'est ce qu'on vous dit depuis le début de la présentation, c'est qu'on a un accompagnement de nos référents qui est extrêmement apprécié. On a des gens qui sont vraiment à notre écoute, qui répondent dans les 24 à 48 heures au plus tard, avec voilà, toujours des solutions. Et ils sont avenants, ouverts facilitateurs. Ils sont intervenus en présentiel auprès de, de tous les responsables de scolarité et tous les directeurs de campus. Et donc ils ont été extrêmement appréciés. Après, sur les formateurs et les supports de formation, pareil, hein, il y a énormément de, de bons retours. Euh, on apprécie beaucoup de pouvoir visionner finalement les formations en replay, même si euh, à la base on n'était pas content de ne pas vous voir en vrai. Mais finalement, voilà, c'est quand même euh, très positif. Euh, les outils collaboratifs sont vraiment qualitatifs, que ce soit le forum, la plateforme Cher euh, PC School, le centre d'aide, etc. Euh, sur l'outil, donc l'outil, bah, maintenant depuis 2018, vous vous rendez compte, on a bien, bien pu le tester. Euh, donc on le trouve tous vraiment intuitif, agile, moderne, qui correspond à un outil euh, 2021. Euh, et donc on a quand même euh, évoqué à la fin de cette slide quelques points de vigilance. Euh, on est très dépendant de l'avancée du développement de l'outil, ce qui implique une grande capacité d'adaptation. Hein. Vous avez pu l'imaginer, quand on a décidé de décaler d'un an, bah, on a dû tout réadapter. Tout notre plan de formation, tout notre plan de communication, toute notre organisation. Euh, voilà, c'est ce qui est noté ici. Et puis cependant, ça n'arrête pas la dynamique des actions mises en place. Donc euh, on prend plutôt ce contretemps comme une opportunité. Et finalement, ben, on a vu que tout le monde était plutôt soulagé. Donc on va pouvoir euh, prendre un peu plus de temps pour faire les choses bien et de manière qualitative. Voilà, et donc les perspectives à venir. Donc euh, les formations en présentiel par PC School qui sont très attendues. Par les équipes, euh, un gros accompagnement sur la RDD qui va arriver, euh, tout ce qui est connecteur sur l'écosystème applicatif. Donc ça, ça va être vraiment euh, là les, les prochains points qui arrivent. Et puis on a hâte de découvrir les nouveaux, nouvelles fonctionnalités, les nouveaux modules qui arriveront bien plus tard, mais qui arriveront quand même euh, suivre le cursus, gérer la vie étudiante, accueillir, gérer les alumni, tout ce qui ne serait pas ISO fonctionnalité d'Apogée, tous les petits plus. Et donc on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois pour la qualité de votre intervention. Alors moi j'ai déjà une petite question avant de donner la main à la salle. Je voudrais déjà savoir effectivement, on parle souvent de l'arrivée d'un nouvel outil, c'est une démarche très structurante dans un établissement, et Julie, tu en parlais juste un petit peu à la fin. Je voulais savoir euh, quels étaient les, les éléments en fait, qui, positifs qui sont arrivés à l'issue de la transformation peut-être des processus euh, suite à la mise en place de l'outil. Qu'est-ce que ça a apporté en fait, de la modification des, des, des éléments que vous avez pu, euh, pu mettre en place Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais euh, changement de processus, pour l'instant, on ne l'a pas, pas mis en place. C'est-à-dire que déjà, il y a un outil à implémenter, qui, comme je disais, qui n'est pas un petit outil. Et c'est vrai que ça, ça sera l'étape suivante. C'est-à-dire que d'abord, parce que y a, y a Julie ne l'a pas, pas dit clairement comme ça, mais il y a la peur du changement, sincèrement. Euh, nous, quand on, les, quand on va sur les campus, quand on rencontre les scolarités, c'est vraiment « Ah, mais moi, ça fait 20 ans que j'utilise l'outil. Moi, je ne saurais pas faire. » Donc on leur explique, on les rassure, on les forme, on leur montre, etc. etc. Donc déjà, il y a cette peur du changement à appréhender. Il y a la, euh, envie de dire, la prise en main du nouvel outil, même si c'est beaucoup plus simple qu'apogée. Si, si celui qui sait servir d'apogée, euh, Pégase, c'est des doigts dans le nez, il n'y a pas de problème. Et euh, derrière, une fois que l'outil sera mis en place, qu'il euh, sera fonctionnel, etc., là, on va voir comment on réorganise les équipes, comment on réorganise le, le... Mais faire tout en parallèle, moi, ça me semblait un peu dangereux. Très bien. Merci. On va prendre des questions dans la salle. Ah. Ah oui, euh, parmi les euh, dix connecteurs que l'université Nice a, a cité, à l'UGA, on a au moins neuf. Enfin, euh, en voire plus, je ne sais pas, j'ai noté neuf, mais il nous manque un, euh, qui est de la co-construction des connecteurs euh, par rapport à l'urbanisation de Pégase. Sur, sur la, la co-construction des connecteurs avec les outils euh, périphériques, c'est ce que tu veux dire Nina euh... Alors, on a pas mal travaillé avec un certain nombre d'outils qui sont déjà utilisés dans nos établissements, en particulier l'INUC ou le MNHN, que ce soit des outils de calendrier, ADE par exemple, bien entendu, Moodle ou autre. Donc là, les connecteurs ont été construits conjointement, Donc nous en apportant toute l'expertise sur les API qui sont utilisables et en... En, en travaillant avec ces établissements-là pour qu'ils utilisent ces API pour pouvoir connecter leur, leurs outils. Euh, donc ça c'est un exemple. Après sur, sur d'autres outils on travaille directement parfois avec, avec les éditeurs de ces outils euh, pour pouvoir euh, ben, construire des deux côtés euh, les connecteurs. Nous adapter éventuellement nos API s'il y, y a besoin de, de, de, soit d'avoir d'API euh, spécifiques, soit d'avoir euh, plus d'éléments dans les, dans les interfaces applicatives qui sont, qui sont remontées ou remontées d'une autre manière euh, et eux pour euh, utiliser euh, ben, ces éléments là pour pouvoir euh, connecter leurs outils. On pourra peut-être même aller dans certains cas vers euh, de l'interfaçage sans utiliser les API en utilisant d'autres techniques Je ne sais pas si ça répond à ta question ne pas faire le travail 70 fois ah ben, Bien sûr, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le connecteur Moodle, par exemple, tous les autres établissements l'utilisent. Oui. Une fois que le connecteur ADE il est fait, tous les autres établissements l'utilisent. Et, et, et idem avec, avec d'autres types d'outils. Hein, et puis, je ne sais pas, avec Parcoursup, Études en France, tout ça Pareil. Ça, donc ça, enfin, alors ça, dire... par contre, c'est fait de manière un petit peu différente, parce que là, pour le coup, c'est le projet PCSchool, dans, dans sa globalité, qui, qui réalise ces, ces interfaces enfin, ces là avec avec des outils académiques comme Parcoursup, par exemple. D'accord, merci. Merci. D'autres questions Oui, bonjour. Je suis Raymond Bourges, le directeur technique du projet PCSchool. Et pour compléter la réponse de Michel, on a mis en place, en l'occurrence sur GitHub, un petit espace partagé entre les établissements pour justement favoriser. Ce n'est pas forcément notre cœur de métier, mais d'essayer de commencer à partager des choses entre les établissements. C'est assez peu utilisé encore, mais on était dans cette logique-là de, quand il y a des choses qui sont faites dans les établissements, d'essayer au moins de les référencer et de les partager, etc. Alors, on n'est pas forcément la meilleure structure pour porter ça, mais en tout cas, c'est l'idée. Voilà. Je croyais que tu allais me poser une question. Non mais moi je vais en poser une, donc Arnaud Grosem, architecte PC School. Euh, J'ai vu plusieurs fois sur les slides la notion de PI Planning, mais vous en avez pas forcément parlé. Alors je ne vais pas expliquer ce que c'est, je vais peut-être vous laisser faire. Mais en tout cas, donc pour nous c'est un grand rendez-vous à chaque fois, hein, les, les PI Planning. Donc je voulais savoir comment vous, vous avez vécu la chose, et euh, est-ce que vous reviendrez, et pourquoi avant que Nice réponde, pour que tout le monde soit au même niveau d'information on, on travaille avec une méthode agile avec des sprints donc de trois semaines au niveau de chacune des équipes et comme on a plusieurs équipes il faut les synchroniser et donc on travaille avec une, une méthode d'agilité LSL qu'on appelle SAFE qui fonctionne sur des cycles de trois mois donc de quatre 4, de 4 itérations de trois semaines et qui sont rythmées par ce qu'on appelle nos, nos programmes incréments planning où on définit ce qui va être développé dans les trois mois qui suivent c'est à dire dans les quatre itérations qui suivent et depuis au moins deux PI Planning, si je ne me trompe pas, on fait intervenir les établissements, c'est-à-dire que les établissements sont avec nous pendant ces périodes de concertation pour qu'on puisse avoir en direct le retour des établissements pour pouvoir réaliser des arbitrages au plus près des besoins des établissements et le plus en accord avec les établissements. Donc voilà le contexte général du mot barbare de PI Planning. C'est vrai que c'est un mot barbare parce que moi je connaissais pas du tout avant de participer. Oui, euh, on, on y a participé, euh, notamment le dernier qui s'est tenu à Marseille en, en juin. L'avant-dernier c'était ah, ben, ah ben le dernier j'y étais pas, tu vois. Donc, ok. Euh, mais oui on y retournera, Et pour deux raisons. Un, parce que euh, ben ça permet d'avoir les équipes en direct, de savoir comment ils travaillent, d'être intégré dans le projet et de voir comment ils priorisent finalement les solutions qui vont être développées dans les, dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Et je trouve ça important, non seulement en tant que site pilote, de participer à ces, à ces PI planning et surtout de donner la vision vraiment terrain, établissement, fonctionnel, j'ai envie de dire, même si je n'ai pas la science infuse, évidemment, mais de dire, voilà, sur le terrain, l'idée est intéressante, mais sur le terrain, en fait, on fonctionne comme ça, comme ça, et ça, c'est important, ça, ça l'est moins, etc. Parce que ben, tout le monde, voilà, pas, c est, c est, on ne peut pas être à la fois développeur et à la fois savoir comment, comment on fait une inscription, alors... L'exemple est peut-être mal choisi, mais euh, telle ou telle euh, fonctionnalité, comment ça se déroule réellement Donc, c'est bien d'avoir cette interaction-là, non seulement ben, pour les équipes de PC School, mais également pour nous, parce que ça permet nous aussi de voir comment elle fonctionne, comment elle développe l'outil, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir cette, euh, j'ai envie de dire cette, euh, cette proximité au, au niveau, au niveau du projet. Et euh, l'autre raison également, c'est que ben, on va partir en 23. Et on a vraiment besoin de certaines fonctionnalités absolument pour pouvoir utiliser l'outil et le mettre en production. Et donc pour ça, et bien à nous de, de, de faire du lobbying quelque part sur les PI planning et de dire ben ça on en a besoin, ça en a besoin, sinon ça ne sera pas possible, on ne pourra pas partir. Voilà. Donc voilà les deux raisons principales pour, pour participer à ces PI planning passés et futurs. Merci, on a le temps pour une dernière question. Non Si Merci. Euh, je voulais juste poser la question sur l'historique. Est-ce que vous avez travaillé dans votre projet la reprise, l'archivage des données de SCOL antérieures Puisqu'on a au niveau de la direction des archives une consigne de conservation sur 50 ans. Et euh, voilà. Bon, Ce n'est pas directement lié au développement de pc School, mais dans un projet tel que celui-ci, la question de l'archive peut être aussi euh, non négligeable. La question se pose pour nous aussi, hein, puisqu'on est dans les P1. Oui, oui. Euh, c'est un vaste chantier, euh, le chantier de l'archivage, et c'est un chantier qui est plus large que, que, que la scolarité. Euh, donc euh, dans une première étape, puisqu'on fonctionne dans un monde incrémental, hein, tu sais bien, euh, dans une première étape, euh, on, on reste au niveau de, au niveau de, de, de la scolarité. Et euh, pour le moment, la proposition qui est faite, c'est que euh, les établissements puissent continuer à utiliser les anciens outils que ce soit à côté Apogée, Amu, ou que ce soit côté Scolarix, SVE pour, pour l'association Cocktail, pour pouvoir continuer à, à, à consulter les anciennes données à partir du moment où l'établissement a fait le choix de ne pas reprendre la totalité des données. Ce qui peut aussi faire le choix de reprendre la totalité des données et donc avoir tout qui est accessible dans, dans Pegas. C'est du court terme puisque là, on n'est pas du tout dans une notion d'archivage. On est uniquement dans une notion de pouvoir accéder aux anciennes données qui étaient dans les anciens outils. Donc après, il y a un travail à faire global d'archivage, mais je pense euh, que le meilleur choix pour le long terme, c'est d'avoir un système d'archivage qui permette de euh, d'adresser toutes les sphères et pas uniquement la sphère euh, la sphère scolarité. Ceci étant, si ce système d'archivage global, qui est un des projets euh, aussi, de, de, enfin en tout cas de l'AMU, je pense aussi de, de l'association Cocktail, s'il met du temps à arriver et si nous on est suffisamment avancés pour pouvoir dégager du temps pour, pour travailler sur, sur ces sujets-là, euh, on participera aussi sur la partie euh, euh, donnée de scolarité pour construire ce, ce système d'archivage. Mais on, on ne partira pas, et je pense que ce n'est pas une bonne idée, sur un système d'archivage spécifique à la scolarité à partir du moment où il y a des projets euh, plus larges euh, en termes d'archivage et plus cohérents du coup. Et juste pour compléter au niveau de l'établissement, c'est vrai que nous, la question s'est posée aussi hein, de savoir euh, bah, l'archivage de ces données sur Apogée. Donc, comme disait Michel, nous on va partir sur une base Apogée qui restera accessible en lecture simplement, plus de modifications, lecture simple. Sur les reprises de données, on en a parlé, mais on va reprendre que l'année antérieure. On revient à N-1, on ne revient pas à N-3, même si l'étudiant est en troisième année de licence, on ne reprend que les résultats de la deuxième année de licence. On ne reprend pas les, les, la première année de licence. Voilà. Parce, que, parce que nos diplômes sont construits comme ça, parce qu'on calcule la délivrance du diplôme de licence que sur la troisième année. Peut-être que pour d'autres établissements, ça n'aura pas de sens, qu'il faut reprendre l'ensemble du cursus. voilà, Moi, Je vous explique. Mais sur certains, sur certains diplômes, notamment le diplôme d'ingé, on sera obligé par exemple de reprendre les trois années antérieures quand il est en troisième année ou en cinquième année d'ingénieur. Euh, idem pour l'IAE. Euh, qui calcule sur ses masters euh, la, le calcul de délivrance du master, du diplôme sur les deux années de, mas, de master master 1 et master 2 donc dans certains cas on va devoir s'adapter mais la règle générale c'est de dire on reprend du N-1 et on ne va pas repartir sur les années qui sont euh, les, les données qui sont inscrites depuis 1995 sur Apogée c'est déjà énorme le travail de reprise de données rien que sur du N-1 si on fait sur du N-20 euh, on n'a pas mis Pégase en place dans, dans 10 ans quoi Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On peut vous remercier. Et euh, on va accueillir maintenant Marie-Ange Rito. Merci.